Je propose plusieurs lectures ce matin. La première est issue du livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, les versets 11 et 12, et 15 et 17. Dieu, roi et berger d'Israël, jugera son peuple. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer de tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paraître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. » Je vous propose maintenant aussi le psaume 22. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Sur des prés d'herbes fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. La lecture suivante est issue de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 20 à 26 et 28. Le royaume universel du Fils. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ. Et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal, c'est lui en effet qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous les ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Alors quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir de Dieu, du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Et enfin, la, troisième, la dernière lecture de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46. La venue du Fils de l'homme, pasteur, roi et juge de l'univers. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il, sera, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la création du monde. »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 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé par le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Chers amis, les textes du jour sur lesquels je vous propose de réfléchir dessinent différentes images de Dieu, des images qui nous marquent, utilisant souvent analogies ou métaphores. Les chrétiens que nous sommes cherchons toujours et souvent en vain à visualiser Dieu, à lui donner une image que l'on pourrait appréhender, à laquelle on pourrait se rapprocher. Bref, une image qui nous parle. Pourquoi parce que cela nous rassure, cela humaniserait ce Dieu que nous ne pouvons saisir, cela créerait un sentiment de proximité et d'assurance. Pourtant, nous verrons que ces images simples de Dieu sont souvent caricaturales, voire simplistes, et peuvent sans doute être dangereuses. La complexité de Dieu ne doit pas être crainte ou repoussée, bien au contraire, car le message de Dieu est fort, car il est complexe et ne peut être mis dans une boîte. Enfin, ces diverses images, parfois paradoxales de Dieu, sont pourtant à l'image de son amour, fort et fragile, universel et spécifique, qui donne et qui reçoit. Les premières images de Dieu décrites dans la Bible peuvent paraître caricaturales en effet. La première image proposée dans les textes du jour est celle d'un Dieu protecteur. « Le Seigneur est mon berger, Je ne saurais, rien ne saurait me manquer, chante le psaume 22. » Voilà sans doute une image bien rassurante de Dieu pour nous ses brebis. Dieu nous protège, si on devait s'égarer, il nous remettrait dans le droit chemin, si on devait se blesser, il nous soignerait, c'est l'image d'un Dieu-pasteur qui rassemble et montre la voie. Et c'est celle du berger protecteur et sauveur de ses brebis. De quoi devrions-nous nous soucier, puisque quoi qu'il arrive, il sera là. Mais cette vision protectrice est sans doute un peu réductrice. Présenter Dieu comme un pasteur et un berger protecteur, et nous comme des brebis soumises et dociles sous sa protection, est-ce vraiment une bonne image Devrions-nous nous réjouir de cette position de servitude ou pleurer le manque de piment, de responsabilité qu'elle représente La vision un peu déterministe de cette protection de Dieu au-dessus de nous en est presque ennuyeuse pour les humains que nous sommes. Nous sommes là, mais nous n'avons qu'à nous laisser porter par Dieu. C'est rassurant peut-être, mais certainement pas valorisant. La seconde image décrite dans l'Évangile de Dieu est celle du Dieu qui juge. C'est une vision forte que l'on retrouve dans beaucoup de textes. Par son jugement, Dieu n'est plus protecteur, mais sépare de manière maniquelle les bons et les mauvais. Ce Dieu roi, ce Dieu juge, qui nous interpelle, ceux qui nourrissent leurs prochains, ceux qui leur donnent à boire, ceux qui les habillent, les soignent et les accueillent sont les justes, à qui il est promis la vie éternelle. À l'inverse, ceux qui n'ont pas vu leur prochain avoir faim et soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, ceux-là, nous dit Jésus, ne, sont pas, ne se sont pas mis au service de Dieu et subiront le châtiment éternel. Voilà maintenant un message plus responsabilisant pour les humains qui seront jugés sur leurs attentions, et sur leurs actes. Cette posture de Jésus comme roi et juge de l'univers est beaucoup plus régalienne. C'est une vision forte, qui peut même paraître agressive dans ce jugement, dans la séparation des brebis et des chèvres, des bons et des mauvais animaux du troupeau. C'est aussi une vision presque anxiogène pour les humains de se dire que le jugement dernier nous conduira dans une case, ou dans une autre. Mais ces deux visions de Dieu, assez simples, sans doute un peu contradictoires, ne sont-elles pas un peu simplistes Comme toute institution, l'Église a besoin de messages simples pour frapper les esprits. C'est d'ailleurs une règle de communication que l'on apprend tous les jours dans la vie professionnelle, comme dans la vie personnelle. Pour passer, comme on dit dans les médias, il faut que le message soit simple. Pour frapper les esprits, il doit se ramener à une, deux, maximum trois idées simples. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est roi. Si nous faisons le bien, nous aurons la vie éternelle. Si nous nous égarons, nous subirons le châtiment éternel. Voilà autant de schémas de pensée simples permettant de frapper les esprits des hommes. Pourtant, ces visions simples, voire simplistes, ne sont-elles pas réductrices Avec de grands risques de dérapage celle déterministe du berger protecteur de son troupeau ouvre la voie à des comportements très aléatoires. Finalement, je m'en fiche car, quoi qu'il arrive, Dieu me remettra dans le droit chemin. Celle régalienne du Dieu roi qui juge n'est pas moins dangereuse. Il suffit pour cela de voir tous les fanatiques et extrémistes religieux issus de nombreuses confessions pour s'en convaincre. Les actes révoltants auxquels nous avons encore assisté en France ces derniers mois, ne sont-ils pas révélateurs de cette volonté de certains de vouloir faire la loi et juger les actes des uns et des autres, soi-disant au nom de Dieu Des messages simples, certes, pour marquer les esprits. On passe très vite à des messages simplistes, réducteurs, dangereux, avec des risques forts de dérapage. Que retenir alors de ces messages et comment interpréter ces différentes images de Dieu La première image, celle du pasteur et du berger, est intéressante pour mieux comprendre le royaume de Dieu et son universalité. Celle du Dieu roi qui juge, ensuite, met en évidence la puissance de Dieu, la force de son message. Mais c'est une vision pourtant paradoxale que de présenter le Christ comme pasteur, comme berger, puis comme roi, et comme juge, pour le voir ensuite mis à mort et terminé sur la croix. La multiplicité des messages et des images de Dieu est intéressante car elle permet de ne pas l'enfermer dans, dans un seul modèle humanisé. Car comment sinon résoudre ces visions contradictoires de Dieu et de son fils Jésus Nous pouvons accueillir ces évocations, sinon contradictoires pour le moins paradoxales, du visage de Dieu, pleinement révélé en Jésus, comme une invitation pressante à ne jamais enfermer Dieu dans des définitions, aussi belles soient-elles. On ne peut mettre Dieu et son message dans une boîte, car Dieu est tellement plus grand que tous les mots qu'il nous faut humblement user pour parler de lui, que l'on ne peut le réduire à une ou quelques images. Ramener Dieu à une vision humaine, c'est ce que nous essayons de faire tout le temps. C'est tellement rassurant de pouvoir donner une vision humaine de Dieu. D'ailleurs, Jésus, comme prophète et fils de Dieu, n'est-il pas lui-même une image humaine et humanisée de Dieu Le ramener à ce que l'on connaît et à ce que l'on voit rend son message actionnable, comme on dit souvent dans le milieu professionnel. Cela permet aussi de pouvoir conjuguer Dieu à toutes les sources humaines et de trouver une réponse à toutes les situations de notre vie quotidienne. Mais c'est enfermer Dieu dans une image réductrice. Ramener Dieu et son message à des choses de notre quotidien, c'est la solution de facilité, certes, mais c'est aussi une illusion dangereuse. La complexité de Dieu fait partie de son identité. C'est cette complexité qui rend le message de Dieu si puissant. Son message est complexe et multiforme. Toute vision réductrice risquerait de limiter Dieu et son message à une recette de cuisine. Mais n'ayons pas peur de Dieu qui jamais ne nous enferme, qui ne cesse de nous proposer des chemins de libération. Ne craignons pas son jugement. Dieu est complexe et doit l'être pour éviter tout raccourci sur son message. <cười> La complexité de Dieu est doit nous inviter à réfléchir, à nous remettre en cause et à chercher des chemins pour nous, par nous-mêmes. Il n'y a pas de recette de cuisine dans la Bible, ni dans le message de Dieu. Dieu ne sortira jamais d'une boîte magique. La complexité du message de Dieu pose les bases de notre foi. Elle invite chacun à travailler sur soi, à cultiver sa foi, plutôt que de la recevoir comme un petit oiseau recevant la béquée de sa mère. Le message de Dieu invite chacun à appréhender la complexité de l'existence. Mais surtout, à travers ces multiples images, la Bible met en évidence, par petites touches impressionnistes, la complexité de vivre dans la foi et dans l'amour de Dieu. Dieu est amour et c'est là la plus grande complexité. Il faut aller au-delà de l'image et de la caricature. Aller au-delà des clichés et remonter à l'essence même de ce message d'amour. L'amour de Dieu est protecteur comme un berger. Il nous donne la voix comme un pasteur. Pourtant, notre conscience, ou souvent notre mauvaise conscience, permet de nous questionner sur la cohérence de nos pensées et de nos actes avec le message d'amour de Dieu. C'est une question bien existentielle que de se demander si un jour Dieu nous jugera ou pas. Et c'est sans doute une représentation simple et donc fausse que de présenter l'amour de Dieu comme un juge de nos actes et de nos pensées. Mais c'est un tout autre chemin spirituel que de travailler avec notre petite voix intérieure sur la justesse de nos pensées et de nos actes. Je me suis souvent dit que cette petite voix qui me questionnait et me rappelait alors parfois dans l'auto-évaluation de mes pensées et de mes actes, était le meilleur symbole du Saint-Esprit. Mais elle est d'abord là pour se juger soi-même, pour faire ce travail d'introspection, plutôt que pour juger les autres. Le message d'amour de Dieu est complexe. Il n'y a pas plus puissant que l'amour, mais il n'y a pas plus fragile que l'amour. Nous en savons tous au moins un peu quelque chose. La force de l'amour, c'est de ne jamais pouvoir s'imposer. Un amour qui s'impose, ce n'est plus de l'amour. Mais c'est aussi sa fragilité. Au risque de prendre moi-même à mon tour une image par définition réductrice, pensez à l'amour des parents que nous sommes vis-à-vis -vis de nos enfants. Il est fort et fragile à la fois. Il protège et gronde, parfois, mais pardonne. Il accompagne mais doit responsabiliser. Il soutient et encourage, mais pousse chacun de nos enfants à prendre un peu à peu son autonomie. Il donne et reçoit. Il est exigeant, mais indulgent. Bref, il est complexe et multiforme. Et le réduire à une seule de ces situations est sans doute simpliste. La force de l'amour de Dieu, c'est de ne pouvoir et de ne vouloir que se proposer. La puissance fragile du jugement du Christ-Roi est là. Christ-Roi mais Christ en croix. Le jugement est bien là, en pleine lumière sur la croix. Dieu n'a de cesse de nous proposer son amour pour que nous puissions en vivre, pour que nous puissions être libérés de tous ces égoïsmes qui nous attristent, de tous ces replis qui nous étriquent, de tous ces manques de solidarité qui nous déshumanisent et qui nous enferment. C'est pour notre bonheur qui se présente alors, tout particulièrement à nous, dans le visage des petits. Laissons Dieu se manifester à nous dans toutes ses formes paradoxales et n'essayons pas de réduire son amour à quelques clichés ou quelques images terrestres. Nous avons redécouvert ce matin ces images de Dieu et de son amour. Au-delà du contexte historique dans lequel elles ont été décrites, elles essaient par vertu pédagogique de montrer des dimensions de l'amour de Dieu par des images simples et humaines. Mais prenons-les pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire comme une parmi de multiples couleurs de cette belle mosaïque complexe que représente l'amour de Dieu. Prenons-les comme une manière pour nous d'appréhender par petites touches la complexité et l'immensité de l'amour de Dieu. Prenons-les comme une manière de stimuler notre chemin spirituel vers la foi et vers l'amour de Dieu. Amen.